Euh, si, normalement, vous avez lu mon, mon billet de blog, euh, vous avez compris que les criquets, pour passer de la, de la, du stade larvaire au stade adulte, ne font pas, de, de pas une métamorphose comme aurait les papillons, quand la chemise, de, de la chrysalide, puis les papillon. Euh, les criquets, la larve de criquet, c'est comme un mini criquet trop mignon comme ça, vous voyez. Et euh, donc, euh, logiquement, vous avez compris que si je vous parle de la métamorphose des criquets, si vous avez bien lu le titre aussi qui est apparu, ce ne sera pas la métamorphose euh, qui est comprise dans la croissance. Quoi. Euh, donc voilà, ensuite je vais vous montrer cette image. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, en Afrique il y a un fléau, ce sont les dessins de criquets. Alors ils viennent, ils dévastent les villages, les champs et c'est assez, assez pénible quand même. Et euh, les, les criquets qui sont responsables de, de, de cette de, de dévastation, ce sont les criquets valorants. Euh, sauf que les criquets de ces dessins sont euh, jaunes et noirs. Bon, maintenant je vais vous montrer un criquet pèlerin. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas jaune, jaune et noir, il est vert. Et bien ça, c'est la forme solitaire. Le criquet pèlerin euh, solitaire, ben, comme, comme son nom l'indique, est solitaire. Il va même jusqu'à un peu fuir euh, les autres criquets. Euh, il ne fait pas de bruit, donc il est quasiment. Enfin, si vous promenez qu'il y a un criquet à côté, vous ne le verrez quasiment pas. Et, euh, et euh, voilà, il ne il va, va pas les dévaster euh, comme, euh, comme le font les essaims. Euh, maintenant, je vais vous présenter son, son côté obscur, euh, le, le, le... son mustérail. Donc, ça, c'est le criquet pèlerin sous sa forme euh, grégaire. Bon, moi, perso, je le trouve plus stylé comme ça. Donc voilà. Euh, vous pouvez voir il est noir et jaune. Et euh, bon, comme comme l'image ne le montre pas, il aime vivre en groupe, mais en gros, gros groupe. Et si vous mettez un criquet comme ça à côté d'autres criquets, il va direct aller vers eux parce qu'il n'aime pas être tout seul. Euh, et lui, il fait beaucoup de bruit. Il frotte ses ailes et ça fait. Euh, euh... Bon, euh, alors le fait qu'il ait deux formes comme ça, ça a un nom, ça s'appelle le polyphémisme. Mais euh, je parle de deux formes, mais c'est pas de couleur, parce que ça, euh, si vous voyez par exemple les hermines, elles sont marron en été et, donc, et, euh, et blanches en hiver, ça c'est vachement courant. Ce qui est super surprenant, c'est le fait que euh, le criquet ait deux comportements, qu'il y en a un qui, euh, qui veuille vraiment vivre en groupe et l'autre euh, qui essaie d'être tout seul, mais vraiment, qu'il essaie d'être tout seul, pas, euh, c'est pas qu'il se retrouve là par hasard. Hein. Et pendant euh, enfin, ce changement, le passage du criquet solitaire au criquet grégaire, -cri il y arrive pour une raison. Donc est-ce que vous avez peut-être une idée de pourquoi il se transforme Il ouais, ah, bah... bah, bah... a pris la de tout à l'heure, oui. Vous allez voir. Alors, c'est pas qu'ils se foutent des coups de pied, c'est pas du tout ça. C'est le frottement des pattes arrière. Euh, bon, je ne sais pas trop comment ils ont découvert ça à Oxford, ils ont chatouillé des, des criquets ou quelque chose comme ça. Bon. Mais euh, si vous prenez un criquet, euh, un criquet vert et que vous commencez à lui caresser les pattes pendant un petit moment, bah tout à coup il va devenir méfiant. Euh, après, euh, du coup, comment ça arrive dans la nature Est-ce que ce serait un complot, des gens qui vont chatouiller des criquets pour essayer de faire des essais Non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. Bon, je vais vous l'expliquer avec un petit dessin parce que ça passe tout de suite mieux. Donc, euh, voici... Euh, des magnifiques criquets euh, qui, se, qui sont euh, en période d'abondance, donc il y a assez, assez d'air pour tout le monde, chacun est dans son coin tranquille, il poser, il mange, ils peuvent être, être solitaires. Sauf que s'il y a une période de sécheresse, bah, qu'est-ce qui se passe bah, Logiquement, il y a moins de nourriture. Du coup, les criquets vont être obligés de s'agglutiner autour de, de la, de, du peu de nourriture qu'il y a, et là, il y a le frottement des pâtes. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de nourriture, il y avoir plus plus de criquets et euh, ils vont aussi se frotter les pâtes. Donc, voilà. Mais bon, Je vous ai présenté cet exemple là, ici. Euh, donc, euh, je reprends une note. Euh, donc, quand leur vont se frotter, vont produire un neurotransmetteur qui va faire que. qui s'appelle la sérotonine. Qu'on qu parle comme l'hormone du, enfin, du bonheur, mais euh, c'est pas vraiment. En euh, ce cas présent, c'est pas vraiment le bonheur, là, pour les populations d'Afrique, je crois. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir que. Euh, Déjà, le, le, le, vous allez voir, là, vous voyez que la, la principale différence qui choque le plus quand même, si on entre les deux criquets, c'est la couleur. Mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas super important, et surtout que c'est pas le changement qui arrive en premier. Si vous, si vous chacunez les pas du criquet, il va d'abord euh, commencer à vouloir vivre en groupe, et le changement de couleur arrive après plusieurs générations. Ça, on l'explique pas encore vraiment, mais, euh, mais c'est comme ça. Et puis, euh, le, ce changement est aussi réversible. Si vous, vous isolez un criquet euh, noir et jaune après plusieurs générations, ses descendants vont déjà lui vont commencer à être solitaires euh, peu à peu et ses descendants vont redevenir verts. Euh... Donc, euh... Donc après, bon, on peut se demander en quoi c'est une métamorphose, parce que ça n'a rien à voir avec la métamorphose du papillon ou quoi que ce soit. Finalement, l'animal, euh... que... enfin, pour la plupart des noms, ça ne va pas être un gros changement. Ben en fait, il faut se dire que son mode de vie change totalement, comme ce serait le cas par exemple du tétard de la grenouille dont je parlais dans mon exposé. Ils ne vont plus du tout vivre pareil, et c'est ça le, le principe, la définition de la métamorphose sa vie va être totalement différente, alors que euh, son ADN reste le même, et donc euh, le criquet palerine vit bien une métamorphose. Alors là, je vous ai mis mes sources, si ça vous intéresse, mais c'est qui est vraiment important comme source, c'est la dernière, le documentaire d'Arte, parce qu'il est court et il est intéressant, et il parle de plein de choses, et donc je vous conseille de voir, et après vous bah, allez les crédits photos, ce qu'il faut. Euh, voilà, est-ce que quelqu'un a des questions Ouais, mais c'est pas un, un frottement répété. En fait, si t'as deux cliquets solitaires qui s'accouplent, euh, ils vont s'accoupler euh, enfin, pas pendant très longtemps. Et après, euh, ils, ils vont repartir chacun de leur côté parce qu'ils n'aiment pas trop se voir non plus. C'est un coup à distance plutôt. Et, euh, et donc, du coup, bah, le, le frottement va pas être répété. Et si on sait si ça, euh, à quoi ça sert en fait Quel est la Alors, le changement de couleur, absolument pas. Euh, le changement de, de comportement, bah, c'est peut-être parce que à la base c'était plutôt sur, pour le phénomène de sé sécheresse que en groupe on est plus fort et donc euh, tous ensemble ils étaient beaucoup plus téméraires, on peut dire. Ils ont attaqué des villages, des, des, des cultures alors que d'habitude ils évitent les hommes, ils évitent absolument tout. Là d'un coup ils deviennent euh, super violents et euh, c'est ce qui leur permet de survivre. Non, ils que n'ont que la nourriture, ils ne vont même pas, pas attaquer les humains, hein, c'est pas, pas le Sharknado. Hein. Merci à tous.